Et puis pour finir, eh bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. Musique Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de ce mois de février. Euh, bon, il débute avec euh, la période Verseau, ce qui est plutôt de bon augure étant donné que le Verseau est un signe avec lequel vous fraternisez beaucoup, vous entendez très bien comme frères et sœurs, puisque c'est votre secteur des frères et sœurs précisément. Euh, ça ne veut pas dire que vous allez les voir euh, plus que d'habitude, mais bon il est possible malgré tout que vous partiez en vacances avec l'un d'entre eux par exemple, ou que vous alliez chez l'un d'entre eux, euh, euh, passer quelques jours parce qu'on est quand même dans une période de, de vacances là. Bon cela dit c'est pas sûr hein, euh, que vous puissiez partir étant donné que certains d'entre vous, on le verra plus loin, ont euh, vraiment pas mal de, de boulot. Hein. Euh, donc euh, et, et il est vrai que la période Verseau est toujours une période très occupée, où vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire, euh, euh, disons que souvent vous n'avez même pas, une, vous n'avez pas une minute à vous, hein. et même en vacances, vous allez euh, euh, remplir vos journées de manière à pas avoir le temps de, de vous ennuyer. Hein. Parce que bon, le, la pire chose pour euh, le Sagittaire, comme pour votre opposé le Gémeaux, c'est l'ennui. Bon, toujours est-il que euh, donc euh, cette période excitante euh, du Verseau va durer jusqu'au 19 euh, février, et que par la suite alors le Soleil sera en Poisson et que là ce sera un petit peu moins euh, fun, hein, euh, bon le Poisson étant... Euh, bon c'est vrai que c'est votre secteur de la famille, donc ça peut être sympa, vous pouvez euh, passer du temps à famille, euh, sentir, euh, vous sentir, vous laisser un petit peu régresser parce que vous vous sentez protégé, etc. Pour certains, hein, je ne dis pas pour tout le monde, hein, puisque tout le monde n'a pas euh, je veux dire le, le, les Poissons en, en maison 4, mais bon euh, c'est a priori une période où la famille va prendre plus d'importance et que vous serez plus dans l'intérieur dans l'intimité que là où vous aimez être, c'est-à-dire à, à l'extérieur. On passe à Mercure, hein, votre planète d'échange et de communication, euh, qui gère aussi vos petits déplacements, vos démarches, bon je le dis à chaque fois, mais c'est pour les, les nouveaux arrivants qui connaissent pas encore notre chaîne. Euh, donc Mercure va être en poisson à partir du 4 et elle va y rester. Hein, euh, la coquine, parce qu'elle va faire des allers et retours, et elle va donc rétrograder à partir du 17, et elle ne reviendra là où elle va être en, à partir du 4, euh, que le 10 mars. Donc il faut savoir que seul le 1er et surtout le deuxième, le début du deuxième e décan, c'est-à-dire ceux des, des, des, des premiers jours euh, de décembre, hein, euh, vont être impactés par euh, cette euh, boucle, de ces allers-retours de mercure. Il se trouve que euh, comme ça va être euh, votre secteur de famille, c'est toujours la même chose. Il peut y avoir euh, des échanges un petit peu difficiles avec un membre de la famille euh, qui peut décider de claquer la porte par exemple. Hein, euh, ça peut être vraiment euh, tout à fait autre chose, mais bon, je me base euh, je pas beaucoup de, de, de, de choses solides sur quoi me baser, puisque je n'ai pas votre thème. Toujours est-il que donc il peut y avoir cette fâcherie avec un membre de la famille, mais bon, étant donné que Mercure reviendra en marche directe et à ses mêmes positions le 10 mars, ça s'arrangera! Toujours est-il qu'entre le 17 février et le 10 mars, vous aurez tendance à vous faire du souci hein, et même à amplifier hein, ces soucis qui ne seront peut-être pas aussi importants, euh, qui, qui prendront euh, plus de place qu'ils ne devraient, dans la mesure où le Poisson, c'est comme le Sagittaire, hein, c'est un amplificateur, euh, il y a Jupiter qui est une des planètes maîtresses, donc euh, hein, tout prend euh, des proportions. Mm -hmm. On en vient à Vénus, votre planète d'amour. Bon, elle est en poisson, elle aussi, euh, euh, disons jusqu'au 7, hein, donc ça ne va pas durer très longtemps, ça ne concerne que le 3e décan, et alors euh, vous pouvez vous faire des idées hein, sur quelqu'un et être déçu. Par exemple, euh, si vous êtes célibataire, que vous avez rencontré, revu même quelqu'un de votre passé, vous vous êtes dit oh tiens ça pourrait remarcher, et puis non ça ne remarche pas, euh, et, euh, vous avez peut-être un peu trop euh, euh, embelli euh, l'histoire du passé. Hein. Bon, euh, Non, l'important c'est après le 7, hein, c'est quand Vénus va être embelliée, parce que là elle va être en très bon aspect avec vous, tout en n'étant pas dans un signe, dans son signe favori, mais c'est pas grave, hein, parce que ça va correspondre à à, à qui vous êtes et que vous allez pouvoir me draguer, mais alors vraiment, euh, hein, vous allez mettre le paquet, euh, c'est-à-dire que peut-être vous serez en vacances hein, aussi, donc euh, les plaisirs, les loisirs et la drague qui fait partie de vos loisirs, euh, bah, ce, tout ça, ce sera peut-être au premier plan et que ça va vous apporter euh, euh, je veux dire des, des, des joies quoi, vous allez être bien euh, grâce à cette euh, cette Vénus en Bélier, euh, normalement, hein, vous devriez être plutôt bien dans votre peau et, euh, et, et prendre vraiment euh, du bon temps. Euh, euh, parfois de on pourra vous reprocher de ne penser qu'à vous, d'être un petit peu égoïste, mais bon, n'écoutez pas euh, les jaloux et euh, vivez ces moments, parce que tout est bon à prendre hein, finalement, quand la vie vous propose euh, des moments un petit peu amusants... Euh, euh, bon, quelles que soient les circonstances, hein, euh, bah, il est bon d'en profiter! Euh, je veux dire pourquoi rejeter euh, les bonnes choses euh, qu'on nous offre? Hein, euh, euh, et, et vous en particulier, hein, vous êtes le signe du profit, donc euh, profitez! Mm -hmm. On retrouve Mars maintenant euh, pour terminer, et alors elle est dans votre signe. Elle est dans votre troisième décan, mais les autres décans l'ont eu hein, auparavant. Donc, euh, alors là, euh, on va avoir du mal à vous tenir, hein, avec Mars dans. 3e euh, décan, hein, je m'adresse au 3e décan, on va vraiment avoir du mal à vous tenir parce que vous serez tout feu, tout flamme, comme on dit. Hein. Euh, vous ne pourrez pas vraiment rester en place, ce sera difficile pour vous, et, et ça peut aller jusqu'à une forme d'instabilité hein, chez les, chez certains qui sont... Il euh, y a certains sagittaires qui sont quand même très nerveux. Hein. Donc euh, ceux-là en particulier, eh bien bon, euh, ça va être un petit peu, un petit peu difficile, euh, vous serez un petit peu difficile à vivre pour les autres. Bon à côté de ça, euh, il n'est pas impossible que vous ayez attrapé quelque chose, que vous ayez de la fièvre. Hein. Mars la, avec Mars il y a un côté inflammatoire. Alors soit vous vous enflammez <rire> euh, sentimentalement, Hein, vous vous emballez, euh, soit euh, c'est de la fièvre. Euh, N'oubliez hein, pas que l'astrologie est un langage symbolique et que donc il faut que vous adaptiez hein, finalement tout ce que je dis à votre situation, à vous. Bon alors ça, ça va être euh, la première partie du mois, euh, euh, et donc uniquement pour le troisième e décan. Par la suite, après le 16 mars va être en Capricorne, alors c'est tout le contraire, hein, bien évidemment. Ça n'est plus du tout le côté enflammé, euh, le côté on y va sans réfléchir, on est impulsif. Non, avec le Capricorne on réfléchit hein, et, et c'est vraiment euh, bon... Euh, c'est votre secteur d'argent, alors peut-être que vous allez devoir gérer euh, un souci de ce côté-là, euh, que euh, parce que vous aurez trop dépensé par exemple, et vous aurez euh, un problème de budget. Hein, euh, Mars peut vous inciter à dépasser euh, les limites, hein, c'est votre problème hein, le, le sagittaire, vous dépassez souvent les limites. Alors il peut y avoir aussi, avec ce Mars en Capricorne, une forme d'avidité à... Euh, bon, alors ça je, je pense que sur le plan alimentaire, ça peut être pas bon pour vous, hein, parce que vous mangerez n'importe quoi, mais sur le plan financier, ça peut ne pas être mauvais dans la mesure où, où vous, vous, tous les moyens seront bons hein, pour gagner de l'argent, pour euh,